Bon, je vais attaquer ma phase de charge Attends Avant ah bon Je vais faire ma phase de tir. C'est l'heure de la Fast Review TO. C'est parti pour la Fast Review du Codex TO. Fast Review euh, qui se veut être à l'issue d'une sortie euh, Chapter Approved 2018 et euh, impacté aussi par la sortie de la fac de septembre. Donc là, on est clairement au point pour le méta pour les prochains mois. Ouais. Du coup, on se permet de vous balancer la review du codex TO. Il faut savoir que les reviews Commodore TV n'ont pas vocation à vous faire un listing exhaustif des entrées et des datasheets qu'il y a dans le bouquin. Pour ça, on vous invitera toujours à aller le consulter. On vous propose plutôt de vous partager une expérience de joueur sur ce codex, de vous dire ce qu'on estime être fort, ce qu'on estime être plutôt moins bon, et euh, comment on orienterait des listes. Pour ce faire, j'ai invité Mr. tocket qui euh, jongle avec ce codex depuis plusieurs mois et qui va vous partager son expérience de jeu. Ouais. Un mot euh, Jupe. Oh Je te laisse la parole et donc on va commencer par les QG de ce codex. Ouais, les QG avec euh, probablement la figurine la plus emblématique du codex qui va être euh, le commander. Oh. Et on va même commencer avec la première entrée du Codex, qui est le commandeur Shadowson, qui, qui a vu son coup en points baisser assez drastiquement euh, dans le chapter approved, de 50 points hein, quasiment. Il a la particularité de pouvoir utiliser euh, sa capacité maître de la guerre deux fois. Ce qui veut dire que globalement, vous pouvez faire un monka, puis un coyon ou un double coyon, avec toutes les figurines qui vont être est-ce que tu peux nous Sam. rappeler ce qu'est un Monka, ce qu'est un Coyon? Exactement. Alors, il faut savoir que tous les commandeurs ont une compétence qui s'appelle Maître de la Guerre, qui leur permet de réaliser une action par bataille. Cette action, c'est soit un Coyon qui va vous donner du coup un full reroll des touches à si toutes les unités à 6 pas du commandeur. En échange, ces unités ne peuvent pas bouger. Ok. Donc ça veut dire on ne peut pas déplacer une figurine pour la mettre dans la bulle et après lancer le Coyon. D'accord Il faut l'anticiper avant, soit au placement en début de partie si on veut le faire dès le début, soit à l'issue d'un euh, tour pour le ouais, tour précédent. Le tour voilà. Et, euh, et du coup, toutes les unités qui sont là ne pourront pas bouger, mais auront un full reroll sur les touches. Donc, ça, c'est un coyon. La deuxième, deuxième capacité donc, de maître de la guerre, ça va être le Monka, la deuxième option. Le Monka, lui, va vous permettre de déplacer toutes les figurines, les unités à 6 pas du seigneur de guerre voire de les faire advance et de tirer en phase de tir comme si elles ne s'étaient pas déplacées à la phase de mouvement précédente. Et là, on pense tout de suite à euh, toutes les, euh, les suit avec des armes lourdes, etc. C'est hein, quelque chose de, de très important. Donc voilà, ça c'est la, la caractéristique principale, je dirais, des, des commandeurs. Pour une liste, c'est vraiment le moment d'impact. Euh, à savoir, c'est le moment où on va prendre la table ou c'est le moment où on va, on va mettre la... On va la C'est ça, on va rafaler comme des sagouins, on va, on va mettre la gouache au tir. Okay. Euh, et Shadow Sun, nous permet de profiter de ces deux bonus. Soit du coyon deux fois, soit du monka, puis du coyon. Il faut savoir que là, Shadow Sun, elle donne, euh, la règle dit qu'elle peut refaire un coyon même s'il y a déjà eu une utilisation de la capacité maître de la guerre. Il ouais, mais... faut savoir qu'il y a d'autres types de commandeurs. Euh, trois, pour être précis on va voir le commandeur Crisis, le commandeur Crisis Enforcer et le commandeurs Callstar. Euh, ils ont sensiblement accès aux mêmes équipements. Euh, C'est une vraie force pour le Codex parce que euh, dans tous les tournois à limitation, vous pouvez quand même jouer vos trois commandeurs, sachant que les commandeurs sont limités à un par détachement. Donc globalement, qu'est-ce qui différencie justement ces commandeurs La Callstar, de la, la Crisis alors, euh, bah la Star est entre... Alors, la Callstar, elle, elle, elle a été très très très très jouée en début de V8, parce que très mobile. C'est un bonhomme qui bouge de 20, et qui va pouvoir advance de 20. Alors, rien que ça, euh, quand on sait que derrière, en fait, on est sur un petit gars qui, avec la bonne Aurélique, peut répulser en plus de 6 pas, de pas pff, on, est, on est sur du fort. Hein. Alors, la, la, la, la version la plus jouée, ça a été la, la version euh, quadrifuse. quadrifuseur. Euh, parce que bah, il arrivait, il bougeait à l'autre bout de la terre, il mettait quatre coups de fuseur à courte portée, puis il repartait. C'est fort Donc le commander est une bonne entrée du codex Ouais, une bonne entrée, maintenant, instable, à mon sens. Parce que, généralement, on va l'envoyer pour aller chercher des unités qui ne sont pas forcément accessibles à la désignation laser, qui ne sont pas euh, des unités qui sont forcément prioritaires, et euh, bah, c'est bah, que quatre tirs il n'a que 4 tirs, donc quand il a 1-1 parce qu'il a un advance, 1-1 parce qu'il tire sur une unité qui a un moins 1 natif, euh, bah, finalement, on n'est plus qu'à 4+. Donc, euh, bah, ça ne fait plus beaucoup, déjà. Hein, on n'est plus que sur 2 touches en stat. Euh, c'est un peu juste. Même si la désignation laser, on a 3 encore. Euh, c'est juste. Donc, euh, admettons. Et le problème, c'est que bah, s'il y a une 4+, 1 vue, bah... On peut très bien se retrouver avec un mec qui est parti qui euh, dans la pompe et qui rebondit, quoi. Et qui va mourir. Et qui va mourir, oui, il va ouais. mourir. Hein. C'est euh, un missile. Soit vous le retenez vraiment jusqu'à la fin de la game pour aller débloquer un truc, chercher un objectif, euh, finir une petite escouade, un personnage, un truc comme ça. Alors très, très bon pour sniper des persos. Personnellement, moi, je lui préfère la version euh, 4 canons à induction. Je trouve ça très sympathique. Parce que du coup, il se retrouve avec euh, euh, 16 tirs. 16 tirs de force 5 c'est ça fait des blagues hein oh, si tu peux cibler ton perso que ah bah, à aller chercher ça fait ça, zers, ça, ça fait des blagues ouais. euh, je, je me rappelle une partie contre avec euh, une Ivraine qui a serré les fesses très très fort voilà Donc, parce que s'est retrouvé face au Col Star euh, c'était c'était dommage bon Maintenant, ça reste, euh, c'est pas mon entrée euh, fétiche, ah on va ouais. dire, en termes de commandeur. Parle-nous-en de ton entrée fétiche. Euh, L'entrée fétiche en termes de commandeur, euh, outre Shadowson hein, qui, qui est à part, mais qui compte quand même dans la restriction des trois commandeurs, oui. puisqu'il a le mot-clé. Euh, ça va être le commandeur euh, en Crisis euh, Enforcer, donc euh, en du 5, 6 PV, voilà solide, euh, avec euh, 4 cyclo-éclateurs rayons. savoir que le cyclo-éclateur rayon, c'est une arme qui n'est pas accessible au commandeur call -Star. Parce que sinon, on jouerait sur le star C'est ce qui fait la différence dans le choix de, du slot. C'est ça. C'est euh, clairement ça. Le euh, cyclo le rayon, c'est une arme qui a deux profils, un peu à la manière des plasmas, euh, des plasmas de l'Imperium, qui va pouvoir tirer soit euh, force 7, soit force 8. Alors la PA est généralement faible. Hein. C'est de la PA 1, mais dégâts ouais. 1 ou des 3. Sachant que là, on lui en met 4, mais il ne pourra prendre qu'une mortelle max par arme. Okay. Par arme. D'accord Donc là, il peut prendre que 4 mortels max. Si vous tirez en 3 plus reroll des as, enfin en 2 plus reroll des as... Tu fais pas logiquement. Vous en faites, statistiquement. Vous en faites pas tant que ça. Ouais, ouais. Non, sur 12, normalement, si vous en sortez une, bon voilà. Et quand bien même vous en feriez une avec chaque arme, il a 5 PV. Ha <rire> Ça marche <rire> C'est combo. Donc euh, voilà, c'est vraiment un bon gars qui va balancer 12 tirs de, de force 8, puis moins 1 dégâts des 3. Sachant qu'on verra par la suite, avec les très seigneurs des guerres, etc., on peut facilement augmenter la, la, la PA, euh, potentiellement, en tout cas l'augmenter. Donc, c'est non, non, un, un mec solide pour 144 points. Euh, voilà, ma combo, ma combo euh, idéale, c'est Shadow Sun et deux, deux commandeurs Enforcer okay. avec euh, les cyclo quoi Très bien. Pas besoin de leur mettre euh, d'équipements spéciaux, euh, l'A4+, 5 vues et tout Il n'y a pas besoin. Il ne bouge que de 8. Alors, ils ont des armes d'assaut, ça c'est bien par contre. Donc, ils peuvent advance. De toute façon, vous avez, vous avez accès au Monde K, qui va vous permettre d'advance et de tirer normalement. Euh, mais du coup, c'est des personnages qui sont pas ciblables. Ils sont derrière vos cordons, ils font le taf. Ouais, ça se tient, non, non, clairement. Voilà, donc pas besoin de leur payer l'invue. Mettez-leur okay. les 4 quatre, les quatre fusils là, en avant-gagant. Hein, Est-ce qu'il est... y a d'autres QG qui, qui te paraissent indispensables dans la liste euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, dans, au rayon des, des indispensables, on va parler du 4 Fireblade. Euh, le 4 Fireblade, bon, c'est un petit gars qui a 5 PV. Ouais. Il a 5 PV La première fois que j'ai lu ça, je j'en je revenais pas, quoi. Combien de points euh, Il vaut 42 points. Ah, ouais, c'est propre. 42 points 5 PV et il permet de mettre euh, une touche de, euh, de désignation laser sur du 2 ⁇ Alors, euh, il y a une petite combo, on le verra avec euh, notamment le, le détachement SACA, le 7 SACA, mmh. qui permet de reroll un dé euh, par unité. Ça tombe bien, c'est une unité de un mec qui touche à deux plus. Si on fait un as on reroll c'est gratuit, ça fait plaisir. Hein Donc, ça fait de la désignation laser très, très fiable. Euh, un mec qui résiste bien, qui est, qui est très propice à, à, à devenir votre seigneur de guerre, à porter des reliques, à, voilà, parce que, bah, il est tout petit, il se cache bien, il est au milieu de, de tout un tas d'unités. Voilà, c'est vraiment très pratique. Et il a aussi la particularité de donner à toutes les unités à 9 pas, euh, un tir supplémentaire de, euh, sur les armes à impulsion. Donc, euh, en gros, sur les troupes. Voilà. Donc, tout ce qui est pistolet, et j'ai dit bien pistolet parce qu'il y a des blagues à faire avec ça, euh, carabine et fusils et, euh, et aussi l'arme des, des, des, des Breachers, que ouais. j'ai totalement oublié le nom. Mais euh, bon, voilà. En gros, les armes à impulsion. Euh, la formulation dans le codex est un peu parti particulière parce qu'il parle des figurines, des unités... Euh... À neuf pas ou les enfin, c'est un wording qui est, qui est inhabituel de la part de Games Workshop. C'est le, le seul endroit où je l'ai lu. Et en fait, euh, de manière générale, ça a été tranché sur les unités. Quoi, la petite présentation de Dark Strider, nommé du 7 ouais. euh, qui du coup permet de contourner un peu les limitations de la triplette de Games Workshop, ouais. puisque c'est un cas de Fireblade, mine de rien, euh, ce qui nous permet d'en avoir quatre, donc trois, 4 Fireblade plus. Du coup, euh, Donc, il 4 Dark... désignations à de plus. 4 désignations à de plus, sachant que lui, il a, il a la particularité euh, extrêmement euh, intéressante de pouvoir donner euh, un plus 1 pour blesser à une unité. Ouais. Donc, ce qui est très fort quand on veut utiliser le stratagème euh, qui permet d'avoir plus 1 pour blesser. Le stratagème 3.com, on, euh, on reviendra dessus plus tard. Mais euh, ça nous permet d'enlever de, ses, ses premiers PV. Euh, et euh, il a aussi la particularité de pouvoir euh, permettre à toutes les unités. Euh, Infanterie de taux De tirer Après s'être désengagé Si elles finissent Leur mouvement à 7 pas de lui A euh, 6 pas de lui okay. Sachant que lui Peut bouger avant Donc lui il bouge de 7 pas Il peut advance potentiellement Il peut advance Et si on finit à 6 pas de lui On peut se désengager, désengager Et tirer tir. Ok Ça c'est fat C'est cradasse hein, Parce ah que euh, ouais. Le mec qui était tout content Qui avait réussi à nous contacter Sans se prendre un tir De, de contrecharge Des ouais enfers ouais. Bah tu te désengages Et tu leur mets une volée pff. Ouais carrément il est malheureux, le gars. C'est hein triste, quand même. Une petite larmichette pour tous ces joueurs. L'aléthéré, voilà. euh, petite figurine à 45 points, qui peut être sur un drone pour 5 points de plus. Voilà, gagner, ouais. gagner euh, mouvement 8. Euh, il a le gros avantage de donner son commandement à tout le monde, à ah, si pas. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. Même euh, les Vespides, même les Taux, tout ce qui sont euh, les unités un peu auxiliaires qui ne, sont pas, qui ne sont pas dans le set, euh, il leur donne, il donne, il donne. C'est un mec généreux, l'éthéré, il donne. Euh, donc il donne le commandement neuf. Et en plus de ça, un petit bonus, il donne des pouvoirs. Savoir que ces pouvoirs affectent aussi les Battlesuits. Ça tombe bien, hein, entre l'infanterie et les Battlesuits, normalement, chez le Taux, on situe pas mal. Hein. Euh, donc euh, un cas qui, qui est très utilisé, c'est le Philopéna 6. Ouais. Hein, voilà. Euh, parce que, bon, une petite fait une open assist, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, ouais, c'est clair. Hein, on est content. Il y a le reroll des jets d'Advance, il y a le reroll des 1 pour toucher quand on n'a pas bougé. Ce qui combotte merveilleusement bien avec un monka par ouais, exemple, ouais. puisqu'on compte comme n'ayant pas bougé à la phase de mouvement précédente. Donc, euh, on pensait au cas de Fireblade de tout à l'heure, là, mais s'ils sont à côté d'un éterré, euh, il peut de plus reroll des as pour toucher. C'est ouais. gratuit, hein. C'est gratuit, ça fait plaisir. Euh... Il a un dernier qui permet aussi de baisser, de faire moins un au jet de, de commandement euh, sur, euh, quand de on fait les tests 5. de morale. Non, okay. non, non, non, sur ton, sur ton ah, test de morale, je peux enlever un euh, hein, D'accord, enfin. ok. Donc, on se retrouve avec des mecs euh, très fiables parce que euh, là, on pense notamment aux drones qui vont se retrouver avec commandement neuf, qui vont avoir, moins un, euh, qui vont avoir le, un moins -1 sur leur jet. Ouais. C est, c est, sur la test de morale, c'est plutôt, plutôt agréable, hein. c'est pas déconnant. Euh, voilà Bonne pour petite figurine pour 45 points. Ouais, j'ajouterai un dernier truc, euh, le pouvoir est donné quand on est à 6 pas du gars, après on n'est pas obligé d'y rester. C'est-à-dire qu'au moment où le gars donne le pouvoir, l'unité est affectée, elle jusqu l'a jusqu'à la phase barrer. de mouvement suivante, donc on peut se casser après. Ah, okay. Voilà, on peut repositionner son armée, on peut, voilà, on peut faire ses trucs, euh, on ça est bien. Ça laisse de la flexibilité en termes de jeu. Ouais, ouais, ouais. C est, c est, ça le mérite de pas vraiment, de pas loquer bah, l'armée autour de l'étérée, c'est... Non, c'est bien, carrément. C'est assez bien, entre ça et Dark Strider, qui peut bouger, moyenner. Le taux est vraiment, euh, vraiment ce genre d'atout sur les bulles. Et euh, la troupe phare de, du Codex, euh, celle qui, qui est la plus jouée, quasiment la seule qui est jouée, euh, les Strike Team. La Monofocus Strike Team Ouais, la Strike Team, euh, qui euh, on est à 7 points par figurine, là. Donc pour 35 points dans la 5, voilà. Ils ont deux options, soit le fusil qui tire à 30 pas, qui est tir rapide à 30 pas. Mmh. Force 5, il faut savoir que toutes, euh, tous les guerriers de feu, que ce soit Breacher ou Strike Team, euh, ont accès à la force 5. Et ça, pour moi, ça fait une énorme différence, oh. parce que de la troupe à 7 points qui tirent à 30 pouces de la force 5. À 36, parce qu'ils peuvent à bouger. 36, oui, oui, et qui, qui tirent aussi loin de la force 5. Ça veut dire qu'à euh, 21, ils te balancent deux pruneaux de force 5 par type. Ouais, sachant que tu as tes relances, as ton coillon, as beaucoup de choses intéressantes à synergiser autour de ça. C'est puissant. Ouais, puis on voit qu'en plus, on peut encore augmenter leur portée. Mmh. On peut... Ah oh, a il y a, y, a, y a vraiment des choses à faire. Hein, ça fait aussi une grosse différence face à l'enduit. On ne gère pas du tout à la force 4. Ouais. Je prends par exemple l'exemple de, ou... voilà, de Space Marine agresseur ou des Steelers, peu importe. Ah, tout ce qui sature à, à la force 4. 4. Ouais. Là, là tu es sur un cran au-dessus parce que là tu vas blesser à 5 et ça fait une grosse grosse différence. Et bah ouais, parce qu'en plus de ça, on le verra, mais il y a un stratagème qui permet d'avoir plus, euh, plus un pour blesser. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un Ika, un, un guerrier de feu, il peut, il peut le blesser, blesser à, à 4 plus, plus quoi. Ouais. Et ça, ça c'est piquant. C'est piquant. C est, c est Sachant que tu as, euh... as deux tirs à 21 pouces. Si t'as le gars qui va bien, t'as tro un troisième tir, mmh. Donc euh, t'as tes relances... Non, c'est bien fait chute. C'est de la bonne ah, petite troupeille. Ouais, ouais, bah c'est pas déconnant, hein. franchement. Euh, bon, c'est fragile, hein. Bah, après, ouais, voilà, on est sur de du 3 qui a une 4 plus de sauvegarde, c'est fragile. Ouais. Mais bon, on peut se permettre de rester hors portée avec les fusils. Hein. Euh, on, voit que, on va voir que si on se met en Borkhan, on peut avoir 6 pouces de portée supplémentaire. Ouais. Donc ça nous fait du 36, ça augmente du coup aussi la, la portée de tir rapide. Enfin, hein. euh, c'est vraiment pas déconnant, on passe à 18 en, en tir rapide. Bon. Comme tu le disais, il y a, il y a plusieurs sets qui sont l'équivalent des flottes ruches, des traits de seigneurs, des traits les, de chapitre ouais. et euh, des vaisseaux mondes, par exemple, pour, pour citer les Zeldars. Mmh. Euh, donc en taux, bah, c'est les sets mmh. euh, et chaque set donne des bonus comme dans tous les codex, il y en a des plus intéressants que d'autres. Mmh. Là, tu viens de citer Borkan, qui lui va donner plus 6 à la portée des armes euh, euh, lourdes lourde. et armes à tir rapide. Là, on parle des guerriers feu. Mmh. Je pense qu'il y en a un qui sort aussi bien du lot en termes de 7, c'est le Seto qui va te permettre d'Overwatch à 5+. Plus. Et ça fait une grosse différence sur un codex qui va subir le corps à corps clairement et qui va pouvoir s'en prémunir à la phase de contrecharge. Bah déjà, si on, par... enfin, si on reprend un peu le passage sur les QG, deux des QG euh, qui font partie de mes fétiches, c'est des QG taux. Ouais. Enfin, Dark Strider et Shadow Sun, c'est des taux. Ouais. Donc déjà, de base, euh, le Seto, c'est qui est même Long Strike, hein, qui est un personnage qui, est, qui a été très joué, qui l'est encore. Euh, qui est un personnage en hammerhead, lui aussi il est taux. Ouais. Donc euh, on a euh, Onchi et Onva, fondamentalement, euh, à part Farsight, euh, qui est Farsight enclave du coup, euh, on a voilà, tous les personnages intéressants, qui sont les personnages nommés en tout cas, qui sont très intéressants et qui sont tôt Ouais. C'est euh, bon, voilà. Farsight hein. à 5+, ça pique. Ah, ouais. ça gratouille. Clairement, hein. quand tu as, as la saturation que tu as avec du taux, ça, ça, ça gratouille. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, clairement. Donc des strikes en 7 en, en, en taux, euh, ça picote. Ouais, ça picote. Ça picote, mmh. ça picote assez salement. Hein. C'est encore une fois, voilà. Des mecs qui tirent fort, qui ont accès à la force 5, qui coûtent pas cher, mais qui sont un peu fragiles. Ouais. Voilà. On se on souviendra que les terres donnent un philopéin à 6, mais bon. Voilà. Hein. Donc après, sur le codex, il mmh. y a d'autres slots de troupes ouais. qui sont euh, les bricheurs et les mmh. croots. Ouais. mais qui seront sans doute moins euh, privilégiée, euh, moins intéressante que les strikes, donc on va passer dessus. On mmh. vous invitera bien sûr à aller découvrir le codex pour en savoir plus. Et donc on va passer de suite à l'élite. Ouais, on va passer à l'élite et on va commencer avec un, un tout petit gars, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, avant de passer au gros, euh, au gros ouais. monstre, euh, qui est le, euh, le Firesight Marksman. Euh, le Firesight Marksman, c'est un petit gars qui, qui fait de la désignation laser, il fait que ça. C'est un personnage, voilà. inciblable. C'est un personnage, il est pas ciblable, il a un bonus de couvert. Quand il a couvert, il a plus 2. Euh, il donne des bonus aux drone sniper. Euh, on ne parlera pas des drones sniper dans, dans cette review, mais il voilà, faut savoir qu'il donne des ouais, bonus okay. aux drone sniper, un bonus de touche, plus 1 à la touche. Euh, et bah, il a la particularité de faire des ignations laser sur 3+, ce qui n'est pas du, coup, du tout habituel chez Loto, ouais. qui va toucher à 4+, normalement. Voilà. Donc, une autre source, du coup, de désignation laser assez fiable, fiable ouais. parce que, ben bah, voilà, cadre Fireblade qui touche à 2+, plus voire 2+, ouais. reroll des As. Derrière, on a la reroll des As pour... Euh, pour euh, pour le, le, le, le Firestat Marksman. Okay. Euh, donc 3 plus Reroll des As, on, voilà. est sur, on est sur une bonne stat hein, Alors on, en on, va, on en a parlé, on va juste mmh. me faire un petit survol. Depuis le début, on parle de ces fameuses désignations laser. Elles mmh. ont une importance capitale euh, dans, le, dans le jeu tôt euh, dans son ensemble, euh, parce qu'elles vont permettre de, bah, de buffer un peu euh, les unités qui tirent sur les unités adverses que tu désignes. Ouais. Alors, il faut savoir que la, la désignation laser, ça fait, du coup, ça fait, euh, ça fait objet d'un tableau euh, à la fin du codex qui explique comment ça fonctionne. Euh, à chaque fois qu'on va donner un marqueur de désignation laser à une, une unité cible, d'accord Donc, une unité ennemie ciblée, euh, on, va, on va gagner un bonus, d'accord ces, ces bonus sont là voilà, pour toutes les unités taux empire. Ok Donc, ça marche sur les V-Speed, l'écrou de la totale, hein. voilà euh, le premier bonus, quand on a mis un marqueur, donc je prends mon cas de Fireblade, je tire sur une unité, l'unité ne subit aucun dégât, par contre je place un marqueur à côté. Ouais, elle est marquée. À partir de ce moment-là, toutes les unités qui tireront sur cette unité auront le reroll des 1. Ok Si je continue ma... à, mettre des marqueurs. à mettre des marqueurs, je vais pouvoir gagner des bonus qui vont s'additionner. Donc le fait de pouvoir tirer avec mes missiles Seeker euh, en utilisant la CT du tireur, mmh. le fait de pouvoir euh, ignorer les couverts, mmh. le fait de pouvoir Advance et tirer sans malus, euh, et euh, le fait, du coup, d'avoir plus 1 à la CT. Pour 5 marqueurs, c'est le maximum. Ça sert à rien d'en mettre plus, ça, ça ne donnera, euh, donnera rien d'autre. Par contre, pour 5 marqueurs, on a un plus 1. Et là, on se retrouve avec des taux qui ont un volume de, de feu qui est considérable et qui vont toucher à 3 plus, reroll des as, ignore les couverts. Après avoir Advent. Ouais ah ouais, non, c'est très bien. Donc voilà pour la parenthèse sur le sur le la désignation laser des taux pour ceux qui ne savaient pas comment ça fonctionnait, maintenant vous le savez et vous serez vous en méfiez et vous mettrez des snipers dans vos listes. Pour tuer du marksman. Bah, je vais en profiter pour faire le point sur deux euh, deux petits stratagèmes euh, directement. Ouais. Euh, qui sont en lien avec la désignation laser, donc un stratagème qui est propre au To-Empire, euh, qui va nous permettre de mettre, à chaque fois qu'on fait une touche de désignation laser, pour un point de commandement, on peut rajouter un des trois, voilà, un des trois désignations ouais. supplémentaires. Ça permet de, de faire basculer, voilà. On était là, on m'a touché avec trois quatre Fireblade. On est un peu charrette en fin de partie parce qu'on n'a plus le reste. Euh, bah hop, pour un petit CP qui, me traînait, qui traînait par là, euh, bah, hop, j'arrive à mes cinq marqueurs. Ouais. Ça, ça, ça complète ma désignation. Resting. On parlait aussi en début de vidéo donc, du, du, des quatre Fireblade dans sa CA pour avoir le bonus donc, du set. Et il faut savoir qu'ils ont un, un stratagème qui lui va permettre du coup de désigner une unité qui va prendre un marqueur, et toutes les unités à 6 pas de cette unité vont prendre un marqueur également. Donc on fait une grosse bulle ah, de, de Voilà, on a la reroll des as sur quasiment toute l'armée adverse, si c'est un peu paqué. Hein, ça, ah, okay. euh, ça vient très vite. Bon, voilà, c'est deux petits stratagèmes. Stratagème... Au... à SACA. À SACA, du coup, ça. nous les bonus de la faction. Alors, SACA vous permet du coup de relancer un jet, d'accord, de, de touche, euh, par unité. D'accord, par unité, un seul par unité, donc super rentable sur le fireblade, de Fireblade, 2 hein, plus oui. re-roll potentiel, voilà c'est... Ouais. Bon. Peut-être pas le, le set qu'on va privilégier quand même. Bah en suprême commande c'est rentable, en fait, puisque tu oui. prends 3-4 Fireblade ouais, ouais, et un, un, un fireset marksman en élite, ouais, ouais. et hop, ça fait des chocapics. Ouais, ouais. Tu mets ton troisième commandeur. Hein oui. Mais c'est pas déconnant. Non, hein. ouais, clairement, ouais, clairement. On est bien. Hein. Okay. Est... Voilà. On continue dans les élites Ouais, on continue dans les élites et on va passer du coup à, euh... je pense, la, la, la grande favorite du codex, la Reptide. La motherfucking Reptide. La Reptide, voilà, donc une battlesuit. C'est la première battlesuit dont on parle. À... Ah bah non, mais... il y avait les commandeurs. Bah... <rire> vois, ouais, ça sent qu'il est tard ouais. Ouais. Euh, Donc euh, voilà, une grosse, une grosse battlesuit de 14 PV en du 7 qui a accès à la 3 plus 1 vue, qui a de base une 4 plus 1 vue, qui a de base une 5 plus 1 5. vue, euh, qui tire euh, plutôt bien, ouais. Ouais, en termes de volume, c'est pas déconnant. Il euh, faut savoir que là on parle du coup d'une figurine à euh, 280 points, suivant les équipements, euh, on ajustera euh, les points, mais euh, ma petite version préférée moi ça va être euh, le canon induction lourd qui va tirer 12 fois, qui, quand on utilisera une des propriétés de la Red Tide, qui est la Nova, la charge Nova euh, euh, de son réacteur, euh, va pouvoir tirer à 18, 18 tirs 18 de force 6 perd moins un dégât 2. Ouais, C'est le Damage 2 qui pique. Hein. Ah, le Damage 2, ça fait, ça fait une différence folle. Euh, sachant que on va pouvoir très facilement, pour, euh, avec un stratagème, lui permettre de prendre une deuxième option de Nova. Donc à sa, En général, ça va être la 3 plus 1 vue. Mais elle a aussi l'option de répulser de 2D6, du coup, en phase, euh, phase de, de combat. Euh... Ça cause. Ouais, ça cause. Ça hein. cause. On est sur, sur un truc qui est, qui est monstrueusement résistant. Enfin, on est sur, sur 14 PV, euh, en du 7, 3 plus 1 vue, qui gouache bien au tir. Ouais. Sachant que, bah, euh, si vous voulez la protéger, vous mettez le drone à côté. C'est surtout ça, moi, je trouve, qui est, euh, qu est vraiment fucked up avec la Reptide. Hormis le fait que ce soit une figurine qui est forte. Il y a plein de figurines qui sont fortes dans d'autres mmh. codex, mais celle-ci bénéficie clairement de, du bouc des, des drones boucliers des shield drones. et ça lui permet de survivre sur la partie et ouais. ça c'est pour moi ça fait une très très grosse différence dans la mesure où bah, tu peux pas la battre comme ça cette reptile quoi. Ouais. On peut pas la battre. Alors euh, en plus elle a le mérite de comboter merveilleusement bien quoi, c'est-à-dire qu'on on peut facilement lui donner euh, le reroll des blessures. Ouais. Euh, grâce à un commandeur à pas on peut euh, lui donner du coup la double Nova, on, on, peut... Ouais, non, ça. on peut lui donner euh, plein de drones supplémentaires du coup qui vont le rajouter euh, autant de PV qu'on met de drones hein, tout simplement, et euh, bah, on peut lui donner aussi plein d'amour, <rire> voilà, c'est, voilà, euh, euh, voilà. Là, et puis on peut en mettre 3 dans nos listes, quand ah, on a putain, des gros il ouais, y en a beaucoup qui, qui les jouent par 3, alors, Ma version préférée, du coup, je, moi, j'en joue qu'une parce que vraiment, on va pouvoir la booster à fond, quoi. Ouais, ouais. Euh, et puis, les, alors que dans les listes à trois, en général, il y en a une qui est boostée, les deux autres qui sont, ont, qui sont mi fig mi raison à côté, ouais. quoi, elles ne savent pas trop quoi faire. Euh, bon, c'est euh, un choix. Maintenant, ça reste très fort, hein. trois ouais. tide ça reste très, très fort. Et euh, on n'a pas parlé des, des options qu'on peut lui mettre. Il faut savoir que les battlesuits euh, chez les Taux ont accès à des équipements supplémentaires. Euh, et que pour la Tide, moi j'ai préféré du coup lui mettre euh, l'accès à, à avoir un moins 1 la PA supplémentaire sur toutes ses armes. Donc elle va se retrouver avec son canon induction lourd qui est tir à force 6, PA moins 2 dégâts 2. Et là on commence à causer sévère. Et euh, ses SMS qui sont PA moins 1, d'accord, en plus de l'ignore les couverts. Et alors ça, c'est la, la petite quenelle qui fait plaisir. On pense à toi, Dark Reaper qui nous regarde. Hein Parce que toi, dans ta ruine, oui, j'ai une 2 plus avec le couvert, blablabla. Bla bla. Tu prends un coup de force 5, donc déjà, t'aimes pas ça, euh, t'aimes vraiment pas ça. En plus, quand t'en prends 8, c'est encore moins drôle. Euh, tu te prends l'ignore les couverts, donc t'as 2 plus, ça redevient une 3 plus. PA-1, ça devient une 4 plus. Bon, bah. Tu peux mourir comme euh, tout un chacun en cas Voilà, et tu leur pas volé mon. La Riptide, elle a quand même traversé les versions. Parce ouais. que depuis euh, depuis qu'elle est là, elle, elle fait mal. Il mmh. euh, y a une figurine, moi je, moi très sincèrement c'est la figurine que je préfère chez les taux ouais. euh, Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Elle voilà, a un charisme. De... Et euh, elle est la figurine est vraiment stylée et en, elle reste toujours impactante sur la table de jeu. C'est notre amie la Ghost Kill. Ouais alors la Ghost Kill, faut savoir que elle est d'autant plus intéressante qu'elle a pas mal baissé en points au euh, CA. Ouais, euh, parce que du coup elle est équipée de deux petits lance-flammes comme ça euh... lance-flammes téton Ouais lance-flammes téton en fait c'est sur les épaules mais ça me ouais. faisait rire de faire ça euh... <rire> ah, du coup qu'on baissait de 2 points chacun et euh, puis elle a baissé de 12 points elle de manière générale et même son canon à ion, là, son canon à raser euh, cyclo à à ion a baissé aussi okay. donc du coup euh... Elle est à bon, voilà ma... ma config idéale c'est donc le... Le, can... le cyclo à raser à ion avec euh, les deux lance-flammes euh, plus du coup euh, les systèmes qui lui permettent d'avoir une vue à 4+, plus et de bouger et de tirer avec, euh, avec ses armes lourdes sans malice. Ouais. Euh, pour 158 points, on a une pépette qui a 10 PV euh, en du 7, 4 plus 1 vue, 3 plus, et on peut aller à moins 2. Moins 2 pour être touché. Parce qu'elle a déjà moins 1 de base pour toutes les unités qui sont à plus 6 si pas d'elle. Et si elle a ses, un de ses deux drones à côté... Il y a encore un moins 1. Il faut savoir que le moins 1 des drones, il marche au cac. C'est bien ça. Il marche au cac. Donc, si vous voulez tenir la dragée haute à un Nika euh, non boosté, on ne parle, parle, ouais, oui, oui, oui. euh, parle pas du galant, hein, ouais. mais, euh, mais c'est un Nika, euh, bah, typiquement un castellan, euh, une fois que vous avez voulu être rentré dans les miches avec votre ghost kill, bah, pff, il va vous toucher à 5+, vous n'avez pas grand-chose à foutre. Hein. Ouais, T'as 4 plus 1 vue derrière, effectivement. Ouais, voilà, 4 plus 1 vue derrière, mais voilà, c'est ouais. la magie du cinéma, quoi. C'est la ghost kill. Voilà. Et, et quelles sont les capacités intrinsèques de cette unité qui, qui en font une petite... Alors, euh, bah déjà, elle a la, la faculté de pouvoir s'infiltrer. S'infiltrer n'importe où sur le champ de bataille, hors de la zone de déploiement ennemi. Ouais. D'accord Mais il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut se mettre au bord de la ligne tant qu'on est à plus de 12 pas de toute figurine ennemie. Ouais. Ils, enfin. ils, ont vraiment, ils ont vraiment testé des trucs sur le ton. on sent que voilà, ouais. ils ont varié des règles que tout le monde connaissait déjà depuis presque un an, hein. ils, ont, ils ont pris des libertés avec ce codex, hein. ils, sont, ils sont éclatés. GG, GW. Voilà, et, euh, et puis bah, elle a le mérite quand même de, de mettre des, des pruneaux. Hein, parce que son flingue là, son gros flingue, il balance quand même 6 tirs, du coup de force 8, euh, PA-1 ou-2, euh, moins dégâts ou des 3 quoi. ouais. Donc quand il y a la désignation laser qui va bien, elle arrive par derrière, elle fait tac tac dans les fesses du méchant, et puis ça ouais, fait oui, des trous, quoi. Elle n'est pas si cher que ça, en fait. Hein, ah, 158 les... points, les 10 PV, euh, super dur à... Ouais, il ouais, faut, la, faut, la ouais, faut la battre. Ouais, super dur à abattre et que tu peux pas ignorer comme ça. Parce que, je veux dire, n'importe quel J vous dira, une euh, une gosskills dans les lignes, euh, bah, les, les manants ils ne s'y tirent plus de la partie, quoi. Hein. Mm. C'est aussi simple que ça. Hein. Pourquoi bah, Parce qu'ils vont, ils vont se faire cliquer. Voilà. Ils ne lui feront aucun dégât. Et... Fin de la partie. Puis avec son socle à la con, si vous avez serré un peu les mains, on peut en prendre plusieurs, hein euh... Voilà. Ah, il est filou le toquette Oh, c'est pour moi, c'est oh, le, pas le moi. Il faut ça... tout à chacun, fait bah, ça Non, mais euh... je pense que faut... c'est important de décomplexer le joueur tôt. Il faut charger. Bon, tôt. YOLO no privilege. No privilege. Okay. Dans les choix d'élite qui sont assez connus et assez joués par, euh, par nos, nos, amis, euh, nos amis du bien suprême, il ouais. euh, y a les crises euh, dont on ne va pas parler, parce que toi tu n'y prêtes pas une affection particulière. Ouais, je sais que c'est une unité charismatique qui a été euh, très attendue, euh, qui était frustrante parce que trop chère. Oui. Le chapter approuve d'avoir remédié à ce, ce problème de façon assez drastique. Donc là on est sur, de, sur des, des nanas qui coûtent euh, 27 points. 27 points, les équipes euh, soit, moi je, je pense que les configs optimales c'est soit canons à induction, euh, 3, non, 3 canons à induction soit 2 canons à induction et un équipement euh, à voir euh, sachant que moi euh, je préférerais à la Crisis le Piranha en réalité parce que lui aussi a bénéficié de pas mal de bonus euh, au Chapter Approved et euh, en fait pour, euh, pour 3-4 points d'écart euh, on se retrouve avec un machin qui tire autant qu'une crisis, mais qui a deux fois le nombre de PV donc, euh, bah, pff, voilà, hein. tout, je pense que tout est dit. Voilà. Ah, il n'est pas Battlesuit, donc il ne peut pas avoir de drone qui tank à sa place. Ça fait, ça fait quand même Mais ça. il bouge de 14 ou 16. Okay. Enfin, il bouge vite, quoi. Il bouge vite, il tire fort, il coûte pas cher. Enfin, je veux dire, voilà. Parmi les élites, il y a aussi option. les Stealth. Le stealth ouais, les Stealth. Sur lesquels on ne reviendra pas. Ouais, qui combattent, euh, qui combattent pas mal avec la ghost kill. Euh, grâce au stratagème mur de miroir, voilà, puisque ça nous permet de choper des, des stèles, c'est de les remettre à côté de la... Est est de, de, de la, la ghost kill, bon, okay. ça, anecdotique à mon sens, mais On voilà. passe aux attaques rapides Ouais. Qu'est-ce qui, à ton cœur, résonne fort quand on parle d'attaques rapides dans le codex Alors, premièrement, les Pathfinder. Euh, les Pathfinder, parce que, bah déjà, c'est une bonne source de désignation laser. Euh, on est sur des gars qui coûtent 5 points. Pourquoi Parce que là, ils n'ont pas une 4 plus ils ont une 5 plus, donc fragile, ouais. pour 3 points, ils vont pouvoir chacun mettre leur petit coup de désignateur laser qui va toucher à 4 plus, reroll des as en général, parce qu'on les fait pas tirer en premier. Euh, c'est super pratique. Et ils ont aussi une autre particularité c'est que euh, sans limite, du coup, on va pouvoir avoir accès à 3 armes. Euh, 3 armes SP, notamment bah, des fusils à ion. Ah, vous vous l'aurez noté, euh, Lyon, euh, ça, ça, ça, me, ça me parle bien, hein, ouais, euh, ouais, je... dans, dans, dans le codexto, entre les cyclo-éclateurs, le cyclo-araser et maintenant les fusils. c'est euh, à dire que vos petits gars à 5 points, en fait, ils peuvent envoyer, on peut en mettre 3 dans une escouade de 5, ils peuvent envoyer des pruneaux de force 8, moins 1 des gars des 3, ouais, péché, à 30 pas, comme ça, pa pa, pa, pa Un ouais, mec à 5 points. Ouais, ouais, donc oh, vous faites un as, bon déjà c'est reroll, et puis au pire vous avez perdu un mec à 5 points, quoi. Ouais. bon avec un fusil à 7. Hein Mais... Mais après, le, le, le, le, mmh. la raison du Pathfinder ouais. dans une liste... Et puis le, le fusil, il est lourd de D3, hein. attention. Hein. parce qu'il a deux, deux profils, il y en a un qui est tir rapide et l'autre est lourd de D3. Ouais. Donc, bon, euh... Reste que le Pathfinder, sa raison dans la liste, c'est quand ouais. même le, la désignation laser. Bon. Ça, et il a aussi accès à pas mal de drones. Des drones de divers euh, ouais. variétés, <rire> qui, qui combattent pas mal avec vos listes. Euh... Un assortiment de drones ouais, disponibles. c'est euh... il, il y a plein d'options. Voilà, pour euh, réduire les distances de charge euh, adverses, pour euh, tirer plus loin, euh, il voilà, y, y, y a plein de trucs à faire. Euh, c'est vraiment une unité, c'est une espèce de, de, de, de, de, de couteau suisse, quoi, non, il en faut. du taux qui coûte pas cher et ça fait plaisir. Quoi. Enfin, ça franchement, une euh, unité qui doit être présente je pense dans toutes les listes taux, c'est un, un must-have. Toi, du bien suprême, t'as entendu ça, <rire> mais ne l'oublie pas. Euh, en attaque rapide Attaque rapide, euh, je vais vous parler des drones. Euh, drones qui, alors on parlait de couteau suisse. Euh, un autre buzz du, du chapter approved, parce que euh, on va commencer avec le gun drone qui a baissé de 2 points. C'est-à-dire que pour 10 points, on a 4 tirs de force 5. ACT Alors, ils vont toucher à 5+. Plus. Ouais. Sauf que si on n'est pas trop bête si pas trop te et qu'on a lu le codex, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de joueurs, <rire> bah, pas les hein, taux mais les autres, euh, on, on se retrouve du coup avec euh, un contrôleur de drone sur notre commandeur qui va donner plus à un ACT. Donc là, on est comme sur un foie, comme, voilà, comme, comme un guerrier de feu. Et euh, puis avec la désignation laser, on passe à 3+. Et là, pour 10 points, on a, de la, on a la puissance de feu de, de guerrier de feu, ouais. qui eux vont en coûter 14. 14. À ceci près... Qu'ils ont du coup une endurance de 4. Une endurance de 4, mais qu'un seul PV pour le coup. Ouais, un seul PV au lieu de 2. Ouais. Il y a du pour, il y a du contre. Ouais, ouais ça se tient. Euh, la... bah, rien n'empêche de mixer les deux. Hein, tu n'es pas, plus, plus pas OP aussi. Tu n'es pas OP, par contre, tu bouges de 8. Donc, euh, ouais, vraiment. Voilà. Des... Il y a des avantages et des inconvénients à la C'est ça, c'est ouais. vraiment des questions qu'il faut se poser. Alors, moi, euh, le plus gros inconvénient, je pense, du drone, c'est qu'on ne peut mettre que 3 escouades, donc 36 max. Alors, on peut se débrouiller parce que, en fait, pour chaque escouade de guerriers de feu, on peut mettre deux drones. Pour chaque crisis, on peut mettre deux drones. Ouais. Etc. etc. On, peut, euh, on peut moyenner. Mais euh, voilà. Après, là, on parle du gun drone. Euh, euh, on parle du gun drone, mais il a son copain. Il a son copain. Il a son copain, le drone de défense. Qui, alors, lui, pour le coup, est, est fantastique. Euh, avant de parler du drone de défense, je vais vous parler d'une petite règle qui s'appelle euh, le sa Saviors Protocol. Euh, qui permet au drone, de tanker une blessure pour euh, n'importe quelle euh, unité de type infanterie ou battlesuit. Alors, ça se fait pas automatiquement. Il hein, faut savoir que quand une unité subit donc euh, une blessure, avant de faire sa sauvegarde, elle peut décider d'attribuer ça à un drone à trois pas. d'accord Enfin, une unité de drone à trois pas. Si elle le fait, du coup, elle jette un dé. Sur un 2 ou plus, la blessure est transférée sur l'unité qui va subir une blessure mortelle. Jusque là, ok. on a... Sauf qu'en fait, notre drone, il a un à 5. Et c'est-à-dire qu'une une Riptide, qui aurait dû prendre un gros coup de canon laser dans les gencives, par exemple, au premier tour, quand elle a que sa 5 plus 1 vue, mm -hmm. euh, bah en fait, euh, elle va faire... Ah. Ok. Ou euh, un missile euh, Shieldbreaker, là, de, euh, de... De... De... 10K, 10K ouais. Genre, euh, ah, ouais, je suis euh, PA-5, j'ignore les invus je vais je t'arracher la gueule, ouais, ouais. voilà, sur le, le pauvre commandeur je qui vais, était là pour faire ton... son coyon voilà. Ouais, puis, euh, bah, du coup, le commandeur, il va faire... Regarde bien, il prend son drone, il le met là, et là, humiliation suprême, il faut savoir que le, <rire> le, le, le drone, il va prendre qu'une mortelle, quoi qu'il arrive. C'est Et là, là, on fait 5, et vous avez payé votre stratagem de ciblage de missiles de ménois. Euh... C'est ça qui rend bon, vraiment le truc très fort. Rien, en fait, c'est que tu casses vrai. le, le multi-damage. Ouais. C'est-à-dire que tu une transformes mortelle. le multi-damage en une mortelle. Ouais. Et t'as un Phil pain. Ouais. Et il faut savoir que ces cons-là, ils ont une 4 plus 1 vue de base. Ah, hein. ah, C'est-à-dire que même leur tirer dessus comme ça, on du 4, 4 plus fait. 1 vue. Ouais, euh... C'est pas fait. C'est pas fait. En général, c'est typiquement le genre d'unité qui est sous-estimée par l'adversaire et qui va y en avoir un... Il va y en avoir... Si, si, il va tirer dessus, mais il en restera toujours un ou deux Il va pas finir les escouades. Il va être, il va, il va, avoir divisé ses tirs. Il, il va, concours. bah, c'est difficile à jauger. Hein, ah, parce que non, non, euh, vrai, 4 plus une opéine à 5. Euh, bon bah voilà. Hein, faut... C'est loin à tuer, c'est chiant, c'est chiant. C'est ah ouais. clairement chiant. Et ça rajoute, enfin on l'a dit, ça rajoute une infinité. Enfin, on peut rajouter euh, des, des, des dizaines de PV à une riptide. quoi. Ouais. Non clairement, Pff... très très fort le gun drone. On peut rendre un commandeur quasi euh, immortel. Sa seule faiblesse, la magie. Voilà. Il ne... ça ça date de la fac ouais, ça, ça, ça a été précisé, ça a été clarifié euh, à la dernière fac euh, le drone ne peut tanker que, les, que les, les blessures infligées par des attaques et Game Sur définit une attaque comme étant infligée par une arme de tir ou de corps à corps ouais, donc il ne tank pas les mortal wounds exactement, enfin il ne pas les mortal wounds de la magie par des, par des châtiments pardon parce qu'une mortal wound de sniper il peut la tanker ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. parce que c'est infligé par un sniper ouais. Voilà, bon, c'est la, la petite astuce. Mais de toute façon, des, des drones de défense, on les voit dans toutes les listes ouais, autour, de enfin, toute façon. Drone, euh... Je pense que globalement, le joueur tôt a saisi qu'il fallait en mettre dans ces listes. Ouais, ouais, le drone, c'est fort. Le drone, c'est fort. Moralité, le drone, drone c'est fort. fort. Il y a d'autres attaques rapides dont tu vous parler parlé Ouais, alors là, c'est un petit coup de cœur pour une figurine qui, qui, qui, qui est vieillissante, mais que je trouve assez intéressante. C'est la V-Speed et les Vespid Stingwings qui, euh, qui sont des petites pépettes euh, en du 4. Ah Elles sont ah, ah. fortes 3 Mais en du 4. Ouais. Et euh, qui vont pouvoir FEP à euh, 9 pas parce qu'elle vole. Elle bouge de 14. Ouais. Elle tire à 18 avec une arme qui est assaut 2, force 5, PA-2. Dégâts 1. Ah, la petite PA-2 fait plaisir. Ah, la PA-2, en fait, ça permet de débloquer des trucs. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on bouge de 14, on tire à 18, on peut même advance, on aura qu'à moins 1. C'est force 5 de toute façon qui est vraiment intéressante. Combien est-ce qu'elle peut laver speed Alors, elle, co elle coûte 14 points pièce par contre. Ouais. C'est-à-dire qu'elle coûte un Marines, quoi. C'est ouais. un Marines euh, qui, qui touche à 4+. Bon, elle bénéficie quand même de la désignation laser. Ouais, enfin, tous les ici. bonus. Voilà, elle a le droit à, à tous à les des... bonus. Ouais. Mais. Euh... Mais on pose la question. En général, c'est une unité qui passe pas le cut dans votre liste. Vous êtes là, ouais. il vous manque quelques points, euh, voilà. Vous dépassez de voilà, vous dépassez de 40 points. Bon bah c'est les Vespiques qui sautent quoi. C'est mmh. c'est la tristitude. Mais j'aime bien cette euh, j ai j le petit coup de cœur. Voilà, c'est le, le petit coup de cœur. c'était gratuit, c'est comme ça. Euh, Pour toi Vespit qui nous écoute. Voilà, on te kiffe. Dans, dans tout le bon Codex euh, qui se veut euh, gunlining. Ouais. Euh, on doit parler des soutiens, quand même. Ouais, et alors, du coup, je vais parler du soutien. Suspense. Euh... Mega suspense. Ouais, ouais. Là, en fait, je vais, je vais parler que un seul soutien, à savoir le grand gagnant euh, du... Du Cap concours de mini cricket. Donc, le grand gagnant du concours de Mini Cricket qui est la Broadside. Ouais. Euh, la Broadside, elle, qui a perdu 25 points au chapter Approved. 25 points. Bah, elle n'était pas jouée de toute façon avant. 25. Hein. 25. Mmh. 25. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que là, dans la config, euh, ma config fétiche, à 115 points, on a une pépette, d'accord, qui va blancer 16 pruneaux. 16 pruneaux, comme ça, vanille. Voilà, c'est une battle ouais. euh, Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un stratagème qui donne, euh, qui donne, une, qui donne en fait, le reroll des blesses à une unité battle D'accord Donc maintenant, vous imaginez en coyon. C'est-à-dire que la pépette et ses deux copines, parce qu'on peut faire des unités de 3. Ouais. Elles vont avoir full reroll des touches, avec un plus 1 à la clé si on a fait la désignation laser. Donc elles vont toucher à 3. Elles ont 16 tirs par bête. Donc ça nous fait quoi 48 tirs. Elles sont protégées par les drones. Ouais, elles sont protégées par les drones. Et même, de toute façon, on ne va pas les charger. Ouais. Parce qu'elles sont à côté, elles, elles sont en taux, il ouais, hein, faut pas, pas du, se si mentir. Mais attends, attends Et après, alors certes. Les missiles au rendement, ils sont que force 7, mais à la re des blesses. Donc en fait, euh, on va se retrouver avec des armes force 5, force 7, peu importe. Reroll des blesses, et là... Fait notable, d'autant plus, tu peux les jouer par 3. Tu peux les jouer par 3, donc et là... potentiellement, le... tu peux en mettre 9 dans ta liste. Ouais. Tu peux aller jusqu'à 9, ouais. 9 9 euh, Ouais. Euh, broadside. Le gros point faible de la Broadside, elle vole pas. Ouais, donc tu la cliques, tu la touches... Ouais, toucher, celle le chat, quoi. Donc logiquement, encore une fois, je rebondis là-dessus, mais le 7 taux le, le va encore sortir du lot parce que tu charges une broadside, tu te prends, bah 16, tu, tu comptes un tiers. 48, donc, euh, donc, donc t'en prends Donc, ouais. donc euh, t'en prends 16, euh, sur du 5+, euh, tu vas reprendre quasiment 6, euh, 6 touches dans ta gueule de force 6, quoi. Et, euh, une force 5 ou 7. Euh, ouais, ouais, euh, tu, tu, tu, tu reprends 6 touches dans ta gueule, potentiellement. Quoi. Ouais. Donc effectivement, ça pique. Ouais. Par contre, il euh... faut pas oublier que en plus de ça, le tout bon joueur tôt euh, se déploie assez euh, relativement groupé. Donc euh, il y a la broadside, elle est, elle est pas loin de ses copains qui sont assis pas et qui vont pouvoir parlé. tirer en appui feu. On n'a pas, pas parlé de l'appui feu. C'est une des règles super importantes du jeu ouais, ouais, que tu je vais présenté. présenter. Euh, alors la règle de l'appui feu, elle, elle est toute bête. C'est quand vous êtes chargé, quand il y a une de vos unités qui est chargée. Alors toutes les unités qui ont la règle appui feu peuvent tirer sur l'unité qui charge, comme si elles étaient elles-mêmes chargées. Et là, quand on sait qu'en taux, on touche à 5+, plus en contrecharge. alors, attention, ceci dit, il y, y a toujours un petit, un petit truc qui fait que, chez les taux, c'est ouais. vraiment bien pensé dans les règles. Si vous faites ça, si vous, faites, si vous utilisez la règle pour le bien suprême, du coup, avec, avec l'appui feu, ouais. euh, vous ne bah, pouvez plus jamais tirer en contrecharge de cette phase. Oui, de cette phase, voilà. Donc, si vous êtes rechargé derrière, tu ne peux pas la refaire. Voilà. La fête Par coup. contre, si on vous charge, vous tirez en contrecharge, il euh, y a la même avec de l'appui feu que c'est tué, et qu'on recharge l'unité qui était été chargée à la base, elle a peut tirer, parce qu'elle a peut utiliser ah, pour le bien suprême. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu peux pas faire euh, deux appuis feu, quoi. Ouais. Donc, euh, Donc, en gros... gros bah, c'est-à-dire que si tu, si tu fais un appui feu, tu peux même plus tirer en contrecharge ouais. derrière. C'est-à-dire que si tu veux charger un taux, mmh. euh, il faut pas y aller euh, avec une seule unité, vendu du cul dans la plaine. Ouais, déjà, il vaut mieux éviter de charger un taux, et si vous devez vraiment le faire... Euh, Planquez-vous, désébrouillez-vous ouais. pour qu'ils ne vous voient pas, parce que euh... <rire> sinon c'est compliqué. Bon. Donc hein. voilà pour l'appui feu Ouais, voilà pour l'appui feu Donc euh, savoir que je reviens à mes brodes qui sont toujours déployés près de des copains, genre de la tide, euh, des commandeurs cyclo ils ont euh, ce genre de conneries. Ouais, ouais. Et donc vous prenez euh, full patate dans la gueule quoi. Vous essayez de venir bon, une petite brode juste pour l'empêcher de tirer, et vous faites raser vous chargez, tu, tu vous chargez ta, pas quoi. Tu prends tarif. Ouais, vous prenez une douche quoi, c'est... Ouais. C'est fatal. C'est fatal. Ouais, c'est fatal. c'est toi <rire> faut que je te parle. <rire> non, bah, alors, voilà, voilà. Bon, enfin, bref. Euh, voilà pour les entrées du Codex. Et alors, dans les soutiens, il y a peut-être d'autres unités dont tu n'as pas parlé. Moi, ouais, alors, il y a le, Hammerhead, y qui a le été, Hammerhead qui a été pas mal joué à une époque, mais qui est plutôt anti-élite. Oui. Euh, qui bénéficie de pas mal de bonus quand il jouait avec Long Strike. Quand il jouait avec Long Strike. Ouais. Voilà. Qui une, qu une bonne vous... unité en soi. Une, unité. Voilà. Ah, ouais. Moi, ce n'est pas ma cam maintenant. Allez voir le Codex. Voilà, jouez, testez-le, faites-vous faites votre ah avis, ouais. trouve euh, ça se trouve, vous trouvez que je suis un con. Vous allez kiffer, ça vous aurez Vous aurez raison, mais euh, du coup, euh, faites-vous plaisir. Mais dis pas ça, tu n'es pas con, toi. Oh, c'est pas grave, <rire> hein, euh, j'assume. Hein. Euh, je parlerai pas non plus du Lord of War, qui est euh, la Storm Surge. Ouais. Voilà. Euh, une belle bête, hein, une belle bête. Bah, et qui ne pas, quoi, c'est dommage, ça aurait été un petit la plus. C'est le fameux syndrome de « je te touche et tu fais plus rien ». Ouais, ouais, ouais, c'est bon. Et ces armes, je ne trouve pas... Alors, les missiles qui font des mortels, c'est drôle, avec la désignation laser, avec les bonus, euh, bonus d'équipement, etc. On, on, peut, on, peut, on peut augmenter le, le rendement de ces missiles-là. Mais surtout que la fac euh, les a rendus beaucoup plus intéressants, parce qu'avant, elle était vraiment mauvaise Parce qu'elle devait tirer avec toutes ces euh... armes, et notamment tous ces missiles à usage unique, et elle en a quatre, dès le début de la partie. Le tour 1. T'envoyais toute la sauce. C'était ça ou on ne tirait pas C'était éjaculation précoce de la... Ouais, c'est ça. Et en général, c'était précoce. <rire> donc, euh, donc voilà, et, et la fac dit que maintenant, quand c'est des, des armes à usage unique, on peut choisir de tirer ou pas. Voilà. Parce donc ça, ça, ça soit ça la rend un peu plus intéressante. Bah, elle n'est pas déconnante. Ouais, hein. ouais, elle n'est pas déconnante, mais c'est vrai que quand on, on, on brosse le tableau de tout ce que tu viens de présenter, oh. euh, Riptide, Broadside, Ghost Kill, les strikes, les, euh, les drones, on se retrouve, à, on rentre vite dans notre cursus de points, on va dire, sauf si après vous jouez sur des plus gros formats. Ouais. Mais, euh, mais globalement, sachant qu'il va falloir tout synergiser, en plus, il va falloir commencer mmh. à, à aller chercher, euh, chercher les persos qui vont bien, avec tout ce qui va bien, euh, on a du mal à la poser. Il ouais, y a de beaucoup, sur... per... beaucoup de personnages en général dans les ouais. listes toi. À chaque fois que les, les consultants viennent pour parler des codex, moi ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est euh, le, le jeu autour des stratagèmes et savoir un petit peu si tu as des stratagèmes de cœur. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, pas mal de stratagèmes qui synergisent avec les commandeurs, j'aime beaucoup. Euh, le stratagème pour deux PC, on peut donner moins un pour toucher une unité à 18 pas d'un commandeur. Ouais, c'est vraiment pas mal ça. Oh, ça c'est bon ça, ouais. le, le mec qui vient se poser, bon, qui veut, qui qui qui veut tirer moins. avant de charger, etc. Ouais. Ou, euh, ou qui vient juste pour contraindre ton mouvement, etc. Tu lui mets moins un... Voilà, ça lui, fait, ça lui fait les pattes. Et... Ça lui fait la bite. Exactement, ça lui fait les pattes et la bite. En fait, toute tout, la, tout, la moitié tout, inférieure. Tout, quoi. Hein, tout, tout ce qui est en dessous du tronc, ah, là, ça le, ma fait. le machin, il est, est miplégique. Ah. c'est Bon, bref. Euh, on a, qu'est-ce qu'il y a Le stratagème qui permet de donner, du coup, en fait, euh, qui dit que euh, le commandeur ne tire pas à cette phase de tir. Par contre, une, une battlesuit, ou une unité battlesuit, à 6 pas de lui, peut reroll ses blesses. Péchu, on, voilà, on, on, on, on revient sur les broadsides. on revient sur la de tide. La ride, euh, voilà. Merci, bonsoir. On a euh, le stratagème de désignation laser dont j'avais parlé pour un point de com. Quand on a touché avec un désignateur laser, on a le droit à un D3 supplémentaire. Qui se rare, là. Parce que vous allez voir que le, le CP, c'est pas cher. Hein. En même temps avec des troupes à 35 points, c'est jamais cher. Et, ouais. et, et le besoin de mettre 10 QG, c'est jamais cher. Non, on a toujours ce qu'il faut hein, en CP. Euh, on a... Euh, bien évidemment, le stratagème, euh, stratagème suprême, qui est le, le stratagème taux, du coup du 7-taux, qui vous dit que vous choisissez une unité à laquelle vous avez déjà fait, un, fait perdre un PV à cette phase, et vous avez plus un pour blesser cette unité. Et là, on repense à ce que je disais sur Dark Strider, qui peut donner plus un pour blesser à une unité, une unité d'infanterie, on va aller gratter, avec nos strike team force 5 on va aller gratter un PV sur l'Ika, boum, on le touche à 4+, ou à 3+, ou, voilà, ça dépend, avec les, les fusils à lion, ah, etc. Ah, ah, et là... Et là, voilà, c est, c est, ça fait du bien. Et là, c'est de la musique. Ah, c est, c est c est... Lui, voilà, ça, ça résonne dans mes oreilles euh, <rire> et ça, dans le cul de mon adversaire, tu vois. <rire> ah, putain, il y a de l'écho, quoi. tellement je lui fais la au niveau ronde. Des, comme ça, euh... <rire> au niveau des reliques, tu as des reliques euh, qui, ouais. qui sortent du lot bah, C'est la... une relique qui, qui, qui a toujours plu hein, depuis qu'elle est... Qu qu est là. Depuis qu est là hein. euh, bah, je, parle, je parle en V8. Hein. Euh, qui est la, la puissance grammatique de, de Pure Tide. Alors déjà, en termes de... Bon... Je vais faire quelque chose qui se fait pas sur Commander TV, normalement, mais en termes de fluff, c'est plutôt cool, hein Parce que Pure c'était quand même un sacré badass, et euh, bon... Bah, si toi aussi t'aimes le fluff, je... mets un euh, pouce bleu Voilà, euh, le, le, le, le mec, il existe en IA maintenant, il, il continue à enseigner... Euh, euh, bon, bref, je vais pas aller plus loin. Euh, mais du coup, euh, la la puissance grammatique de Pure Tide ça nous permet déjà de tenter de récupérer les points, un point de commandement à chaque fois qu'il y a un stratagème qui est utilisé. Donc que ce soit adverse ou le sien, hein. donc on peut, on peut potentiellement euh, Après, récupérer ouais, jusqu'à ouais. 5-6 points de... Tu voilà. restes bridé à ton 1 PC ah, partout, ah, mais ça fait toujours plaisir. Ouais, alors c'est toujours... sûr du 6, mais ouais. euh, ça fait plaisir. Ça fait, ça fait zizir. Ouais, quand il vient comme ça, par exemple, il ne nous reste plus que 2 points de camion. Oh bah tiens, euh, j'en ai gagné un. Oh, oh le stratagemto à 3 PC qui donne plus d un pour blessé. Oh, oh je t'encule. Voilà. <rire> non, ça fait zizir, ça. Et en plus de ça, il nous donne un petit reroll. Un petit reroll comme ça, on peut relancer un dé euh, une fois par partie euh, au hasard euh, pour la petite Daisy Laser euh, qui rate à 2+, plus ah, ouais. ou à 3+, plus. Hein, voilà, c'est pas mal. Le, pas... Le, de toute façon, les, les rerolls, c'est le, ouais, pas... les c'est la vie. Hein. Les la... rerolls gratuites, c'est encore plus la vie quoi. C'est c'est le nirvana. Mm. Bon hein. Euh, je pense qu'on est pas mal là. Hein. On a fait le tour, c'est bon. Ouais, bah là, ouais, ouais, ouais. là ça fait déjà un moment que, que l'auditeur nous écoute déblatérer nos conneries, donc euh... non, non, je pense qu'on peut, euh... on peut conclure là-dessus. Moralité, euh, le taux c'est bien. Attends, attends. <rire> Pensez à bouger. Ouais. Mm. Alors, pour conclure avec ce, euh, ce, joyeux, petit, euh, ce joyeux petit bouquin, euh, je dirais que c'est quand même un codex qui, qui, qui jouit d'une très grande diversité d'unités. C'est euh, qui, qui, qui peut bénéficier d'énormément de, de variantes euh, dans, dans les listes et dans les styles de jeu. On peut être très agressif, très mobile, ou euh, au contraire avoir une grosse enclume, tirer de loin, se cacher, faire des flancs refusés. Enfin, on peut faire énormément de trucs. Euh, N'hésitez pas à, à ne pas suivre le modèle, euh, je veux dire, prototypique. De, euh, de, du taux, à savoir, bah, je me mets là, j'attends et je tiens. Euh, n'hésitez pas à tester les trucs, n'hésitez pas à essayer d'aller chercher de la mobilité, à aller caquer, même s'il faut, hein, à aller vraiment gagner du terrain, à jouer, enfin, essayez, essayez tout, c'est un codex qui a beaucoup à offrir, et je pense que c'est un codex qui n'a pas offert tout ce qu'il a à offrir. Encore, en V8. Tellement beau ce que tu dis. Non, mais certes, parce que euh, bah, voilà, le, le, la méta nous a, nous a, nous a conforté en fait, dans un style de jeu, euh, bah, celui qu'on connaît tous, à savoir on se met au fond et on tire. Et, euh, et on arrive à des conclusions euh, totalement absurdes qui sont, bah, le taux il n'a qu'une seule phase de jeu, de toute façon. Parce qu'il ne bouge pas, euh, il ne fait pas de magie, euh, il ne caque pas. Bon, bah du coup, euh, il, il tire. Il ne tire, charge pas non plus, voilà bah, encore une phase. Euh, il tire, voilà. Tu fais quoi Bah voilà, le bon le euh, il tire. Et puis, bah, le mauvais taux, euh, il tire. Mais c'est un mauvais taux, quoi. Ah ouais. Voilà. Donc, non. Alors, restez pas enfermés là-dedans. Essayez des trucs. Euh, c'est quand même un des... des c'est probablement le codex qui a le plus bénéficié du Chapter Approved, et notamment des mises à jour des points. Donc, euh, éclatez-vous. Testez tout. Euh, je sais pas. Faites-vous votre avis. Et... Et voilà, Et voilà. Moi, je vous invite à lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo. Pensez à poser un pouce bleu pour votre chaîne préférée Commodore TV. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les seigneurs de guerre. Euh, salut.